Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Wheezy Tour 2. Merci beaucoup pour tous les retours sur l'épisode 1, ça fait vraiment bien plaisir. Aujourd'hui, avec la team, on est en Sierra de Guara, donc c'est un spot hyper connu pour le canyoning. Donc là, on va à cette les combi et on va remonter tout un ruisseau qu'on a vu, qu'on a repéré hier là. Ça va être vraiment bien stylé. Après, l'eau, elle est bien, bien fraîche, mais normalement, avec les combis, ça devrait le faire. C'est la Wheezy coiffure. <rire> ça part en rafraîchissement. T'as pris rendez-vous, Jérém Ouais, j'ai pris rendez-vous. Oh les chiens. Oh le babou. <rire> ah, oh, ouais, wow. Bon là, ça va être galère parce qu'on n'a pas assez de combis Je crois on en a 5 pour... Euh... On est combien On est 8. Du coup, il bah, y en a qui vont devoir faire sans combi. Ça va partir en wimof. On va tester les limites. Hein. Voilà, bon du coup on est à la Sierra Dégora Il y a une petite cascade et on va faire du cliff Moi j'étais venu quand j'avais 10 ans Et il y avait un mec qui avait fait un full fulling bag, Du coup on va essayer de refaire euh, pareil et Ce qui est trop bien c'est que normalement il y a tout le temps genre des centaines de personnes Et là genre il y a 3 personnes En fait il y a personne à la cascade Parce qu'on n'est pas en été, on est en octobre Du coup c'est pas la saison, il n'y a pas tous les touristes et tout Bon normalement il y a du fond parce que les gars ils ont déjà cliffé mais Fait toujours une petite collée pour être sûr, pour s'assurer qu'il y a du fond ouais, Elle est, est glacée hein. déjà le lot des rivières c'est jamais chaud en été Là on arrive en novembre bientôt. Bon allez, ça part! Pas trop haut. Merde! <rire> ah ouais! Oh mais! elle brûle le visage l'eau, c'est bon quoi? Ouais, c'est bon, on a vu le mais elle brûle le visage! Wow. Bon en vrai il n'y a pas énormément de fond mais vu qu'il y a 6-7 mètres de hauteur ça va le faire parce qu'il y a quoi Il y a 2 mètres 53 mètres de, de fond. Bon là monsieur il part, il va tester le fond parce qu'on n'est pas sûr qu'il y a du fond. Et oui, du, du coup je me suis pris un vac, c'est un sac que je peux mettre dans l'eau et du coup je peux faire des photos où je mets genre un tiers de l'image dans l'eau et genre le reste, bah les gars qui sautent ou qui font des gainers etc. Du coup bah on va tester ça et je pense que ça a trop bien marché. comme il manque des combis bah je me sacrifie l'eau elle est vraiment gelée même avec les combis les gars ils ont froid du coup euh, ça va cailler fort allez oui meuf oui meuf pour <rire> ça que j'ai pas fait de gainer comme ça gainer ou pas vas-y gainer gainer gainer je vais vraiment faire des surrottes hein. bon, je crois il a mathieu qui va venir parce que Jerem, il a un peu peur de le lancer ça va le rassurer Allez, 3, 2, 1! Oui! Oui! Oui! oui. oui. Oh, let's go! Oh, elle saisit ta mère! Elle fait froid! Yes! Oh, elle est trop fat! Il a trop bien réussi son gainer, il a fait 0 flop! Oh, ça me fait trop plaisir! Il est trop chaud! Bon, allez, ça part, tu back-lips. On toujours pas fait le gainer d'ici donc ça euh, part en vrai hein. oh, C'est un peu de l'argile en moitié, ça glisse à mort et il bah, y a des rochers plutôt tournent wow. Mathieu il nous là pour refaire un saut et ça s'effrite, c'est chaud un peu Mais bon on n'a pas le choix sinon il faut faire un une super grand tour de j'ai un million... wow. Ah ouais la a ah. fort Ça va Flotchi Ouais ça va J'ai envie plus j'en étais sûr parce que vu que j'avais fait des bacs J'étais là, ah non je vais pas tourner, je vais faire un bac tout court Bon là on vient de finir de cliff à la petite cascade derrière C'était bien cool, on va enchaîner avec une petite randonnée là euh... On va essayer de remonter la rivière et trouver d'autres spots de cliff. On a fait un petit live dimanche dernier euh... Juste ici, et du coup c'était pour vous dire que On va vous faire un nouveau rendez-vous ce sera le mercredi en fin d'après-midi. On fera euh, un live où on racontera euh, notre voyage, euh, des anecdotes sur notre voyage, et si vous avez des questions aussi. Bon allez, maintenant ça part en canyoning. Let's go J'ai le ça, ça, ça, ça, ça va, ça va, Je crois que Jérémy va prendre cher pendant l'explo là. On est arrivé au premier spot. Il y a un petit peu plus de fond. Il y, y a les gorges qui se creusent. Et euh, on a un cliff ici. Et en tout cas, euh, je pense que ça va être stylé. On va, on va faire un petit plan drone. C'est la fin de cette petite rando. C'était bien bien stylé. L'eau était quand même assez fraîche. On s'y attendait. C'est pour ça qu'on avait mis les, les combis et tout. Puis là, on peut plus trop, on peut plus trop continuer parce que ça commence à être un petit peu étroit. Et puis il y a le, le sunset qui est en train de se coucher. Donc on va aller chercher un petit camping sauvage et puis se poser. Ça y est, on a fini la petite session canyoning là dans la Sierra de Guara. Et là on a trouvé un petit spot de camping sauvage au Sunset, donc ça régale bien. En vrai c'est trop beau, on est en plein dans les plaines, on a roulé quelques kilomètres là pour s'excentrer un petit peu. Donc on s'est trouvé un petit champ, il y a pas mal de trous donc on va voir ce que ça va ouais. donner cette nuit. Là on se fait un petit shooting photo au Sunset, on a des très très belles lueurs, ça fait trop plaisir. tellement kiffé avec cette life là. la journée il se passe tellement de trucs, ça va à 2000 à l'heure Après on sort un petit spot comme ça, et on fait un petit sunset et ça fait tellement du bien, c'est incroyable Ce soir on mange des petites pâtes avec des oignons, des courgettes et des petites falafels Oui ça régale Un avis sur TripAdvisor pour moi, c'est 5 étoiles. Bah, Je tiens à dire, on a appris à cuisiner. Ici. On a pris la route pour Barcelone. Là, ça va nous rappeler des souvenirs parce qu'on a déjà tourné une vidéo là-bas. Si vous l'avez pas vu, c'est Wizilona. Ça s'affiche juste ici. Et on va récupérer Louis enfin qui passait son permis de conduire et, et JM qui a un pote à nous qui est. Ancien prof de parcours de plein de gars ici. Donc voilà, on va essayer de training cet après-midi. Aujourd'hui, on est à Barcelone au spot de Pep Ventura. C'est un spot que Storor avait déjà fait il y a quelques années. Du coup, là, ça va partir sur un petit training. Let's go. Euh, on a trouvé un petit défi avec Val. Encore un petit tic-tac. On court ici et on vient, euh, on vient poser le pied contre l'arbre qui est hyper incliné. Et après, on essaie d'arriver sur l'autre muret. Là, on avait trouvé un petit tic tac avec Matt et le but ça va être de le pop front, et faire un petit truc après Wouh Ok bah là ça va partir sur un side press Je sais pas ça fait combien, on va compter vite fait mmh. Ah non je vous ai mis en 42 Après il y a un peu de contrebas donc euh, je pense que ça le fait Bon là la prep a été plus que validée je pense. Ah oui clairement bah, C'est reparti hein. je vais refaire une petite dernière et let's go Let's go le presse, top front j'arrive par là et après euh, chape plongée et... on mon avis derrière petite improvisation petite impro allez <rires> yes. Oh j'ai glissé, j'avais pas assez de Oui. C'est ma taille, ah non, non pas ma taille Il plus... <rire> m'arrive au pecto, presque au cou Ce genre de battle là ça fait je sais pas combien d'essais qu'il fait, c'est fou. Il a une énergie ce type, c'est incroyable. Là, la session elle est terminée, genre il n'y a plus personne qui bouge et lui il est à fond sur son défi. Oui. Oui. oui. Ah. t'es oh, chaud. Ah je me suis dit c'était dernier trail parce qu'en fait avant de partir j'ai senti un truc dans ma chaussure. Et j'avais la chaussette trouée et je déteste bouger comme ça du coup, je me suis dit c'est mon dernier essai, après j'abandonne Le mec il abandonne pour un trou dans une chaussette Et t'as fumé ah, rien. Bon là on approche du coucher de soleil Et on a repéré des petites piscines sur des toits de terrasses. Pour passer le coucher de soleil dans l'eau Ça se rend bon ça C'est bon Bienvenue. Voilà, bienvenue nous chez nous. Alors on a investi, du coup on a une petite piscine sur les hauteurs de Barcelone. C'est magnifique. c'est avec quelques transats, juste sur la Sagrada Familia. Donc euh, voilà c'est notre, notre dernier investissement grâce à la YouTube Money. <rire> En fait on peut rien demander de plus là franchement c'est plus ça a qualité euros la nuit <rire> C'est la fin de journée on a bien training et là on s'est bien ressourcé dans la petite piscine donc euh, on est tout propre s'il est temps d'aller chercher un petit endroit pour camper ce soir et on enchaîne c'est parti Ce matin on s'est réveillé super tôt parce qu'on a, a un petit projet c'est de s'infiltrer dans une piscine qui est je sais pas si elle est abandonnée je crois pas mais le matin il n'y a personne et il y a un plongeoir de 10 mètres avec une vue sur Barcelone qui est vraiment stylée. On la voit là, elle est juste, juste à côté là. Mais euh, apparemment il y a une femme de ménage qui est là. Donc euh, il va falloir être très discret. On pense qu'on va s'infiltrer par, par la structure derrière. On va tester ça. Ça fait une petite photo où ils vont cliffer là depuis le de la piscine. Je pense que ça peut être bien stylé. Alors là pour résumer, on vient d'aller dans la piscine. On a passé le grillage et on est tombé ouais. genre à 10 mètres de la femme de ménage. Elle va avoir un petit spectacle, ça va être marrant Allez c'est parti Ouais bah va être froide. C'est vraiment incroyable ce qui se passe là. La meuf elle nous a cramé. elle est en train de nous crier dessus. Mais pas du tout, c'est un oiseau <rire> T'as dit quoi monsieur là Ça part hein 1... <rire> Let's go Allez, bon là il y a Val qui est dehors. On vient de nous dire qu'apparemment il y avait des flics. Du coup, on va essayer de se barrer quand tu nous vois, mais c'est un peu mission impossible. Ah, ça tue ou quoi Choppe-la aussi, choppe-la. une voilà, petite photo là de, du cliff de la piscine, vous pouvez retrouver ça sur notre site, ça sera vendu en poster. Bon, aujourd'hui, deuxième jour de training à Barcelone, on est à Villa Olimpica, un spot que Store avait déjà fait. Là, on va se chauffer sur des petits challenges. Let's go, ça part. J'ai trouvé une petite ligne sympa, je vais partir de là-bas, je vais faire par-dessus le mur orange, je vais passer en chat. Je vais venir par ici, je vais faire le tic tac que les gars ils sont en train de faire et ensuite je vais faire euh, une petite ronda euh, de et une petite gâterie, on va bien voir. de l'aventurier. Oh, la Hier je me suis calme le poignet. Du coup les planches elles sont dégueu. Mais les tic ils sont énormes. Là, on est arrivé sur un autre spot. Euh, un challenge qu'on a trouvé tout de suite, c'est un chat presse Et on va essayer de le percupresse après. Euh, Mehdi va essayer de faire un try. Oui yes. Bah oui, okay. bah c'est sûr. Oh, Allez. Yes. Yes. Yes. Yes. <rire> oui, oui. Oh. Ok, ça va me yes. faire fait un test. C'était horrible, mais, mais je pense que, que mesure, je vais voir où est la barrière. Oui. Oh non! Fuck! Oh okay. Yes! Oui! Ah, fatigue, cette histoire! Yes! yes. Oui! Ça, c'est beau! J'ai trouvé une petite line avec des petits strides en partant de la route. Je vais faire un pied là, un pied sur la barre, un pied là, et je vais passer à la barrière et je vais faire side pump flip et je vais improviser, on va bien voir. on a un petit challenge c'est le tic tac jusqu'ici et on va essayer de le stick tous les deux genre à la suite et c'est un peu chaud parce que bah il est un peu grand et il est haut mais euh, comme on va pas au même endroit c'est facile de stick tous les deux donc on va tester ça ça va les gars j'ai paniqué en l'air je suis désolé des parties là je t'ai vu j'ai vu arriver sur le mur, genre sous-dosé. Ouais, wow. euh, moi j'arrête hein. Je crois qu'on va bah ouais. arrêter là, bah avant de toi. passer ce... Ça, Ça va aller au prochain spot, C'est On va aller au prochain spot. Bon, fin de session à Barcelone. Tout le monde a bien bougé. Et là, c'est le tête. Du coup, on a décidé de, de terminer la journée à la plage. On est à Badalona. C'est vraiment cool. Le spot est idéal. Il fait beau. Y a rien de mieux, quoi. manière de se poser sur la plage un ouais mec c'est excellent j'adore ma vie l'espagne c'est trop cool j'espère que vous avez kiffé cette vidéo nous on se retrouve pour un autre épisode dimanche prochain de toute façon, c'est tous les dimanches, c'est facile. Et tout le mercredi, on fait un live à 17h. Et on parle de toutes les actualités, du voyage, de la vidéo. On espère que vous serez au rendez-vous. On espère que vous kiffez les vidéos. On a un petit shop de vêtements si vous voulez nous soutenir. À dimanche prochain. Ciao